Voilà, mesdames, Messieurs, euh, bon euh, après-midi. Je tiens à remercier euh, Monsieur Michel Barnier de s'être rendu euh, encore une fois euh, au grand Chêne du Luxembourg. Et si je me permets de dire encore une fois, oui, de venir euh, avoir un échange avec euh, les responsables des gouvernements euh, des différentes capitales européennes et aussi avec les parlementaires, car si j'ai bien compris, euh, juste après euh, la conférence de presse, Monsieur Barnier a une... Euh, Réunion avec les députés pour pouvoir échanger aussi sur l'état d'avancement du dossier du Brexit. Je tiens à remercier vraiment personnellement M. Barnier pour le travail qui a été aussi effectué. Je siège au Conseil européen où M. Barnier vient régulièrement nous faire rapport. Et je pense que son travail a permis aussi de garder cette unité de garder cette unité de 27 pays dans ce dossier que c'est très très important de garder aussi cette unité. Donc je voulais vraiment te remercier à titre personnel pour le travail aussi effectué. Nous sommes aujourd'hui à 46 jours du 29 mars 2019 et qui, si rien ne change, sera la date normale de la sortie donc, du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mon pays a intensifié aussi les précautions pour le Brexit, avec ou sans accord, on est prêt, que ce soit un deal ou un no deal, je pense que toute éventualité est très important aussi et est tout à fait possible aussi. Et donc nous avons créé un groupe interministériel qui travaille aussi bien sur l'hypothèse d'un no deal que sur l'hypothèse d'un accord. Toutefois, rien n'est perdu. Il reste encore du temps pour éviter le no deal et aussi pour trouver une solution. Au risque de me répéter, je l'ai déjà dit avant, je le répète encore aujourd'hui, il n'y aura aucun vainqueur aucun vainqueur. Le Brexit ne produira que des perdants et en cas de non-deal, nous devons savoir que nous serons encore plus perdants, et ça des deux côtés, que ce soit ici sur le territoire européen, euh, sur, sur l'île, euh, de l'autre côté de la Manche, les deux perdront encore plus si euh, le no deal devient euh, réalité. Toutefois, je tiens à rappeler que nous sommes mis d'accord à Bruxelles en novembre sur un accord de sortie avec... Euh, le gouvernement britannique. Bien entendu, je serais prêt à écouter les doléances du gouvernement euh, britannique de pouvoir euh, savoir quels euh, sont euh, le, les points d'achoppement, mais surtout essayer de trouver aussi des clarifications. Mais il est tout aussi clair que la situation actuelle expose les carences fondamentales de l'argumentaire des Brexiteers. On voit qu'actuellement, ils ont quand même beaucoup de mal à délivrer quand on leur pose des questions. Et les défis auxquels nous faisons face en Irlande du Nord, c'est une responsabilité aussi historique des Brexiteers que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le résumé des Brexiteers, pour le résumer en une phrase, c'est non. Non, non et non. Mais proposer des alternatives, actuellement, on n'en a pas de leur part. Et un Brexit désordonné et le Brexit de ceux qui ont mis en avant lors du référendum de juin 2016 que le Brexit serait un Brexit sans problème ultra facile. Rappelez-vous que le 23 juin, on a dit euh, si vous votez euh, le livre, vous allez voir, c'est une formalité, nous allons quitter Bruxelles facilement et qu'aujourd'hui, on voit que c'est tout sauf facile. Et, et en fait, ce sont ces mêmes protagonistes du Brexit et du No Deal ne, qui n'ont pas le, le courage aussi de se soumettre au vote du peuple, au « people's vote ». Peu importe l'issue en fait des, des pourparlers à venir, mon pays attachera une haute importance à l'intégrité du marché intérieur et aussi à la sauvegarde du « level playing field » qui pour nous est aussi primordial. Et la gouvernance économique le respect du cadre réglementaire de l'Union européenne, la primauté du droit communautaire tel que prononcé aussi par la Cour de justice avec un accent particulier dans le domaine des services. Le contrôle des frontières extérieures de l'Union constitue la clé de voûte de nos réflexions aussi en matière de Brexit et la compétitivité globale ainsi que la stabilité aussi financière et économique de l'Union seront au centre de notre attitude aussi à prendre et notre pays est conscient de la valeur ajoutée stratégique d'une Union qui doit rester forte, qui doit rester prospère et nous ferons aussi tout pour la recherche d'une solution comme je l'ai dit tout à l'heure. Finalement, pour euh, conclure, euh, rappelons-nous des slogans par euh, certains Brexiters lors du référendum en, en 2016, et le grand slogan des Brexiters ne fut-il pas à cette époque ⁇ Take back control of our borders ⁇ Aujourd'hui, j'entends les mêmes voix se prononcer en faveur de laisser les frontières ouvertes du côté britannique, même en cas de non-deal. Autant à dire que le « take back control on our borders », c'est un résumé un peu de, des propos d'avant référendum et du référendum de leur proposition aujourd'hui. Parce que le problème à la frontière irlandaise... En est devenu seulement un problème en raison du « take back control of our borders », ce sont ceux qui ont propagé justement un Brexit aussi aveugle, des implications pour l'accord du vendredi 5, qui sont aujourd'hui ceux qui disent non au même accord de sortie. Donc ils ont provoqué, Ils aujourd'hui peuvent savoir juste dire non. Et je, je l'ai dit la dernière fois lors du Conseil européen justement sur le, sur le Brexit, que ce n'est pas notre choix. C'est le choix des Britanniques. Et je le répète, de dire que s'il y a un non-deal, c'est de la faute des Européens et ne pas connaître l'histoire. Nous n'avons jamais poussé un Brexit. Nous n'avons jamais demandé qu'il y ait un Brexit. Ça a été un choix du gouvernement britannique d'organiser un référendum. Ça a été un choix que l'on respecte des électeurs britanniques. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la responsabilité est du côté de l'Union européenne. La responsabilité a commencé à Londres, la responsabilité est aujourd'hui encore à Londres, et le fait de vouloir trouver un deal est du côté de Londres. Donc arrêtons de faire croire que c'est dans les 27 autres capitales européennes qu'il y aurait une volonté de faire capoter un deal quelconque. Cette initiative est d'origine britannique, et les décisions aujourd'hui de ne pas savoir où, en fait, permettez-moi de le dire, un royaume désuni est aujourd'hui plus la réalité qu'un royaume uni, nous met dans une situation où on ne sait pas vraiment ce qui nous attend aussi demain. Et donc, je tiens encore une fois à remercier Monsieur Barnier pour le travail qu'il a effectué ces derniers mois. Il a fait preuve de beaucoup de persévérance, de patience et aussi pas ménager ses efforts. Et pour rappeler que, au grand chef de Luxembourg, nous avons fait aussi les pris les dispositions nécessaires. Les, les Britanniques qui sont ici, qui ont participé au succès de ce pays, font partie de notre population, font partie de notre pays et que nous allons tout faire aussi pour qu'ils se sentent tranquilles ici, qu'ils n'aient pas à se poser des questions sur leur, leur avenir proche et que nous avons toujours été avec le peuple britannique et le peuple luxembourgeois des amis, des partenaires aussi. Et nous sommes reconnaissants pour le courage du peuple britannique aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, ne pas oublier aussi au Grand-Duché de Luxembourg que nous avons été aussi libérés par des, des, des soldats qui venaient de Grande-Bretagne qui ont permis de... De, de, de garder aujourd'hui cette, cette paix, cette démocratie dans laquelle je, je vis. Et donc, il me tenait à cœur de conclure sur ces mots d'amitié à l'égard du peuple britannique pour l'école pour lesquelles j'éprouve beaucoup de respect et aussi beaucoup d'amitié. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci pour votre patience et pour votre attention. Mes premiers mots seront évidemment pour remercier le Premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg, Xavier Bettel, et son équipe pour son accueil, pour son amitié, pour sa confiance tout au long de cette longue et extraordinaire négociation, complexe aussi, ou extraordinairement complexe, que j'ai eu l'honneur de, de conduire avec la confiance du président Juncker, avec celle de chacun des membres du Conseil européen et, et du Parlement européen. Euh, moi, je voudrais... Commencer mon propos euh, avant de, de répondre à vos questions avec Xavier Bettel euh, par là où le Premier ministre a terminé. Euh, le Royaume-Uni est un grand pays euh, et j'ai, nous avons pour ce pays euh, du respect et de l'admiration. J'ai de l'admiration pour le Royaume-Uni, pour son peuple. Je n'oublie rien, moi non plus, de sa solidarité dans les moments les plus graves. Euh, au XXe siècle. J'ai d'admiration et du respect pour euh, sa culture, pour sa politique internationale. c'est toutes ces raisons qui font que euh, nous avons, j'ai regretté, euh, le vote du Brexit. Nous respectons ce vote, nous le mettons en œuvre. C'est un vote euh, souverain euh, des citoyens britanniques. Euh, mais euh, je veux exprimer euh, ce respect et cette admiration. Euh, et c'est donc euh, euh, sans jamais aucune agressivité, jamais, sans aucun esprit de revanche et encore moins d'esprit de punition que nous avons euh, engagé cette négociation il y a 18 mois pour la mener là où elle est, avec un accord agréé par le Premier ministre du Royaume-Uni, Theresa euh, May, et qui a demandé euh, des compromis. De part et d'autre. C'est un compromis auquel nous sommes parvenus. Euh, dans 46 jours, euh, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne à la date qu'il a choisie. Je vous rappelle que cette date de la fin mars 2019 a été choisie par Theresa May elle-même, quand elle nous a envoyé en mars 2017, deux ans avant, euh, la lettre de notification pour enclencher euh, le processus de négociation. Theresa May était à Bruxelles jeudi dernier. Nous l'avons rencontrée avec le président Juncker. Elle a de son côté rencontré le président Donald Tusk et le président Antonio Tajani au Parlement européen. Ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle souhaite continuer à travailler pour un accord avant le 29 mars prochain. Nous n'y sommes pas encore. Et ce temps qui reste est extrêmement court. Euh, les présidents des institutions l'ont rappelé, et comme l'a dit Xavier Bettel à l'instant, l'accord de retrait tel que nous n'avons agréé avec le gouvernement de Theresa May, pas contre le gouvernement, avec le gouvernement, en novembre dernier, y inclut le backstop sur l'Irlande, est et reste le meilleur moyen d'assurer un retrait ordonné du Royaume-Uni, puisque c'est ça dont il s'agit, un retrait ordonné qui vaut bien plus et bien mieux qu'un retrait désordonné. Il est aussi, euh, cet accord, la garantie pour l'Union de la préservation de nos propres principes fondateurs, l'intégrité du marché intérieur, comme l'a rappelé le Premier ministre, notre autonomie de décision. Je veux aussi dire pour avoir conduit cette négociation que cet accord reflète aussi les exigences du Royaume-Uni, notamment sur la création d'un territoire douanier unique. C'est ce qu'on appelle le backstop. Ce n'est pas notre idée, ce n'est pas notre vision de la future relation avec le Royaume-Uni. C'est une assurance comme vous en avez chacune et chacun une assurance pour votre appartement, votre maison. Nous ne souhaitons pas l'utiliser, mais elle est là au cas où il faudrait en avoir besoin. Mesdames, Messieurs, il n'y a aucun dogmatisme dans notre position. Je veux le dire calmement, mais fermement. Il s'agit du marché intérieur, après, évidemment, ce point fondamental qui est celui de la paix en Irlande, des conditions de la paix qui exigent, en toute hypothèse, qu'il n'y ait pas de frontières dure euh, sur l'île d'Irlande, c'est le Good Friday Agreement dont le gouvernement britannique, le gouvernement de Dublin, euh, sont les co-garants et que nous avons accompagné depuis 20 ans. Mais au-delà et après ce point fondamental de la paix en Irlande, ce dont il s'agit, c'est le marché unique. Je veux simplement rappeler que s'il n'y a pas de frontières, comme nous souhaitons qu'il n'y ait pas de frontières en Irlande, tout produit... Tout animal vivant qui rentre en Irlande du Nord, rentre au Luxembourg, rentre en France, rentre en Pologne, automatiquement, puisqu'il rentre sans contrôle dans le marché unique. Et c'est ça qui n'est pas possible. J'ai eu l'occasion de rendre public, euh, et encore ce matin, euh, les conditions dans lesquelles nous devons... Euh, faire des contrôles sur tous les produits qui rentrent dans le marché unique. à la fois pour protéger les consommateurs du point de vue de la sécurité sanitaire, phytosanitaire, à la fois pour protéger les budgets nationaux et européens, s'agissant des droits de douane euh, ou de la TVA, s'agissant de la protection des entreprises du marché unique, euh, s'agissant de la euh, régularité, de la conformité aux normes européennes ou de la lutte contre la contrefaçon. C'est simplement cela. Tout produit qui rentre en Irlande du Nord rentre dans l'ensemble du marché unique. Et donc nous avons besoin de contrôler ces produits quelque part. Et c'est ça que nous avons essayé de résoudre euh, pendant ces 18 mois. Voilà. Euh, et c'est aujourd'hui cet accord euh, la seule solution sur laquelle l'Union européenne et le Royaume-Uni ont trouvé un accord après 18 mois de travail et d'efforts qui ont été intenses pour nos deux équipes de négociation. Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer à partir de maintenant, dans l'impasse où nous sommes Nous avons eu des réunions importantes, je vous l'ai dit, la semaine dernière, bien sûr avec le Premier ministre britannique, mais la veille avec le Tichoc, Léo Varadkar, le Premier ministre euh, irlandais. Nous sommes convenus de conduire de nouvelles discussions afin de tout faire pour sortir de cette impasse. Euh, mais nous ne le ferons pas en réouvrant l'accord de retrait qui n'est pas ouvert à une quelconque renégociation. C'est dans cet esprit que je rencontrerai ce soir à Bruxelles euh, Stephen Barclay, le secrétaire d'État britannique chargé de la sortie du Royaume-Uni. Notre objectif est et sera d'essayer de trouver une solution qui respecte à la fois nos principes, ce qu'on appelle nos guidelines, les guidelines du Conseil européen auxquels Javier Bettel a participé et qui est soutenu euh, euh, par une forte majorité à euh, House of Commons. C'est cette solution que nous cherchons et que nous n'avons pas encore à Londres vu émerger, qui rencontre cette, euh, ce soutien d'une majorité claire, euh, puisqu'il faudra une majorité claire et stable à la House of Commons, non seulement sur l'accord de retrait, mais aussi pour les votes qui vont suivre de mise en œuvre de cet accord de retrait. Ce soir, donc, je vais répéter les positions de l'Union, comme j'en ai le mandat. Je vais écouter ce que le secrétaire d'État aura à nous dire s'agissant des arrangements alternatifs qui sont souhaités par le Royaume-Uni et dont nous avons fixé la perspective dans l'accord de retrait et dans la déclaration politique euh, comme un concept Souhaitable, euh, Mais ce n'est pas davantage qu'un concept aujourd'hui. Euh, je vais également évaluer l'intérêt qui est donné du côté britannique à d'éventuels changements sur la déclaration politique, qui, je vous le rappelle, fixe le cadre de la future relation de manière assez précise. Et je veux redire devant vous que si, pour cette relation future, le Royaume-Uni veut démontrer davantage d'ambition... Nous sommes immédiatement prêts, comme le Conseil européen l'a dit, comme le Parlement européen l'a dit, à être également immédiatement plus ambitieux. Et enfin, j'écouterai l'analyse du secrétaire d'État britannique concernant les prochaines étapes envisagées à Londres. Et immédiatement, nous informons, comme j'en ai toujours fait, comme je l'ai toujours fait, chacun des États membres et le Parlement européen de ces discussions en temps réel. Nous sommes déterminés à organiser, mesdames et messieurs, à travers cet accord, un retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et ce retrait ordonné, c'est le préalable pour avoir la confiance dont nous avons besoin entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour bâtir un partenariat ambitieux et durable pour l'avenir. Le Royaume-Uni, pour toutes les raisons que j'ai indiquées au début de mon propos, restera un pays partenaires, amis et alliés. Et nous devons, le plus vite possible, au-delà du Brexit, au-delà d'un de Brexit ordonné, ce qui est notre ambition et notre objectif, nous devons trouver le moyen, à travers une nouvelle négociation, qui va prendre plusieurs années, de renforcer ce partenariat, notamment économique, euh, de consolider notre alliance, de développer encore notre amitié. Néanmoins, euh, Mesdames et Messieurs, à 46 jours du retrait du Royaume-Uni, c'est aussi important, et notre devoir, notre responsabilité, lucidement, compte tenu de la situation, de nous préparer à tous les scénarios et de mettre en place euh, toutes les mesures de contingency qui sont euh, plus que jamais euh, nécessaires. Et je veux, de ce point de vue-là, saluer les efforts euh, et le réalisme de toutes les équipes euh, du gouvernement de Xavier Bettel, pour se préparer à cette hypothèse, à ces hypothèses, à tous ces scénarios, y compris celui que nous ne souhaitons pas d'un au deal pour limiter au maximum l'incertitude qui s'attacherait à la situation en cas d'absence d'accord. Voilà ce que je voulais dire de mon côté en remerciant le gouvernement du Grand-Duché de sa confiance et de son soutien. De la confiance et de son soutien. Merci. Michel Zinner pour l'agence de presse Reuters, c'est l'abdomen Let's Buy land. Euh, Vous avez dit tout à l'heure que vous n'allez pas réouvrir ré l'accord et euh, que vous allez essayer de trouver une solution qui respecte les guidelines de l'Union européenne et qui pourra euh, sécuriser une majorité au House of Commons pour le backstop. Euh, c'est ce que vous allez discuter euh, avec euh, Monsieur Stephen Barclay ce soir, mais j'avoue que j'ai un peu du mal à m'imaginer euh, qu'est-ce que vous pouvez discuter euh, réellement dans ce cas, donc si vous pourriez euh, nous donner une idée un peu plus claire des possibilités de sujets de discussion. Et deuxième euh, question, vous avez dit aussi Monsieur Barnier que le temps qui reste est très court pour trouver une, une solution donc, euh, je voulais demander quel est le dernier moment auquel le Royaume-Uni peut demander une, euh, une extension de l'article 50 et si vous vous attendez à ce que le Royaume-Uni quitte euh, l'Union européenne le 29 mars ou peut-être plus tard. Merci. Le 29 mars, Madame, c'est une date choisie par Theresa May. C'est elle qui a choisi la date de sortie du Royaume-Uni. Elle l'a tellement choisi qu'elle l'a fait mettre dans une loi britannique. Et nous avons pris acte de cette décision et de ce calendrier. Nous avons travaillé pour aboutir, ce qui était le cas au mois de novembre, à cet accord. Qui a commencé à être ratifié du côté du Parlement européen et qui est bloqué à la Chambre des communes. Euh... Euh... Au moment où je vous parle, nous n'avons pas été informés d'une demande de prolongation de la négociation, de la prolongation de l'article 50. Et ce que j'ai compris euh, en écoutant le Premier ministre la semaine dernière, que ce n'était pas son intention de le demander. Euh, si euh, cette demande est faite, elle devra être examinée euh, non pas par moi, mais par euh, les chefs d'État de gouvernement qui devront prendre à l'unanimité une décision sur cette question. Et probablement, si elle était posée cette question, euh, Xavier Bettel peut le dire mieux que moi, euh, eux, ils auront eu à poser une question qui est de dire euh, pourquoi faire et combien de temps. Mais je ne peux pas répondre à une question qui n'est pas posée aujourd'hui. Hein. Quant à la clarté, euh, c'est de Londres qu'elle doit venir. Hein. C'est de Londres qu'elle doit venir. Euh, c'est à Londres qu'il faut trouver les voies et les moyens, le chemin de construire une majorité positive entre les deux majorités négatives qui existent aujourd'hui à la Chambre des communes. Nous sommes prêts à donner toutes les explications nécessaires, toutes les garanties nécessaires sur le traité de Withdrawal Agreement, comme l'ont fait déjà une fois les deux présidents, Juncker et Tusk. Nous sommes prêts à retravailler avec les Britanniques le contenu euh, de la déclaration politique qui fixe le cadre. Peut-être y a-t-il là un moyen de, de mieux expliquer, euh, d'avoir plus d'ambition, de mettre en perspective le contenu de l'accord et inclut le, le backstop. Euh, nous sommes prêts à faire ce travail de fond euh, sur la substance de la déclaration politique. Mais pour toutes les raisons qui ont été confirmées par le président du Conseil européen, le président de la Commission européenne, le président du Parlement, euh, du côté européen, nous considérons que le travail qui a été fait sur l'accord de retrait, sur l'organisation de la séparation, euh, ne peut pas être réouvert. Détail de l'agence de presse allemande, de la DPA. Euh, Monsieur Barnier, deux questions si je peux. La première, après la lettre de euh, Madame May à M. Corbyn euh, rejetant euh, l'idée euh, d'un accord euh, euh, douanière ou euh, économique, est-ce que vous êtes déçu Et la question euh, numéro deux. Si vous dites qu'il faut se préparer pour toutes les possibilités, euh, aussi pour le cas le plus négatif, est-ce que ça signifie que la Commission se prépare aussi pour euh, l'établissement d'une frontière dure euh, en Irlande pour euh, sauvegarder le marché intérieur Merci. Alors, euh, moi, je me suis toujours abstenu de de faire des commentaires sur la politique intérieure du, du Royaume-Uni. Hein. Ça ne m'empêche pas de suivre cette, ce débat politique qui est très stimulant. Hein. Euh, euh, et, mais, mais je respecte ce débat, je respecte le temps du, du débat parlementaire et je ne veux pas intervenir. Euh, J'ai trouvé, je le dis comme je le pense, la lettre de M. Corbyn intéressante. Sur le ton et dans le fond. Euh, J'ai entendu Theresa May dire elle-même qu'elle souhaitait ouvrir un dialogue avec l'opposition. Euh, voilà ce que je peux dire. Euh, il faut que quelque chose bouge. Voilà. Du côté britannique. C'est la clarté euh, euh, ou le mouvement qui doit intervenir au Royaume-Uni. Puisque nous avons. Trouver Un accord avec le gouvernement du Royaume-Uni. Je, je me permets de le rappeler. Et c'était un compromis sur plusieurs points. Nous sommes allés vers les positions britanniques, en particulier sur le backstop irlandais. Ce n'était pas ma première proposition du backstop, je me permets de vous le rappeler, qui était plus simple, mais qui a été rejetée. Et nous sommes allés vers une proposition britannique qui était celle d'une solution UK-wide, d'inclure... Euh, de faire un territoire douanier commun entre le Royaume-Uni tout entier et euh, l'Union européenne. C'est une, une idée britannique que nous avons reprise pour écrire juridiquement ce backstop. Voilà. Euh, encore une fois, euh, euh, voilà ce que je peux faire comme commentaire sur les échanges entre Theresa May et Jeremy Corbyn. Hein. Euh, euh, tout le monde sait que Jeremy Corbyn, il me l'a dit plusieurs fois dans mon bureau, est favorable à une vraie union douanière entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Voilà. Mais je ne peux pas dire plus que ça. La Chambre des lords aussi est sur cette ligne. Nous nous préparons, nous nous préparons d'ailleurs le secrétariat général de la Commission européenne, la secrétaire générale adjointe est venue à Luxembourg, comme elle visite chacune des capitales, pour faire un travail. Elle est allée à Dublin il y a quelques jours, comme elle est venue à Luxembourg, Céline Gauer, pour travailler sérieusement avec chaque capitale sur les mesures de contingency. Et nous travaillons dans toutes les capitales, sur toutes les hypothèses. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Mais nous avons un besoin, en toute hypothèse, il euh, n'y a plus dans l'hypothèse du deal, monsieur, euh, de faire des contrôles sur les produits euh, qui rentrent dans le marché unique. Merci. Encore une... C'est jamais 203, vous savez, c'est pas... Ah. Non, le Premier ministre est d'accord. Je parle sous le contrôle du Premier ministre. Stéphanie Bodoni de Bloomberg. Uh, Sabine Vaillant a dit aujourd'hui... Euh, que la déclaration politique est vague car l'Angleterre n'a pas décidé quelles relations ils veulent avoir avec l'Union européenne. Êtes-vous d'accord avec ceci Et croyez-vous que cela changera avant que l'Angleterre quittera l'Union européenne Je suis toujours d'accord avec Sabine Veillante, qui est mon adjointe, et mon adjointe est toujours d'accord avec moi. C'est jeune adjointe très compétente en plus, comme Stéphanie Rizzo, qui est ici avec moi. Euh... La, la déclaration politique, ce n'est pas un traité. C'est ça que veut dire Sabine. C'est une déclaration de 26 pages. Il en faudra beaucoup plus, madame, pour euh, construire la relation future. Le traité de retrait, c'est 600 pages. Et je peux bien dire que la future relation va exiger euh, une, au moins une douzaine de tables de négociation parallèles. Et c'est pour ça qu'il faudrait... Très vite, régler cette question du, du divorce, enfin de l'organisation d'une séparation ordonnée, pour commencer cette négociation qui est bien plus importante. Une douzaine de négociations et sans doute plusieurs traités, dont je rappelle, c'est ce que je vais rappeler au Parlement ici à Luxembourg, qu'ils seront tous un ou des traités sur l'avenir de notre relation, mixtes. N'oubliez jamais ce point, qui vont exiger la ratification des 27 parlements nationaux à l'unanimité et peut-être même de certains parlements régionaux. Donc, euh, à coup sûr, comme l'a dit Sabine, on, on, on pourrait euh, dès maintenant euh, préciser et rendre plus ambitieux cette déclaration politique. Hein. Euh, mais ça dépend aussi de, de ce que souhaite le Royaume-Uni. La déclaration, elle fixe les points de convergence. On a trouvé des points en travaillant sur le white paper britannique et nos propres guidelines, et on a établi un document qui fixe tous les points de convergence. Sur l'économie, le seul point de convergence qui est assez modeste, qui n'est pas négligeable, c'est un « free trade agreement ». On peut être plus précis, moins vague, plus ambitieux. Ça dépend du Royaume-Uni et de ses lignes rouges. Et puis on peut travailler sur d'autres sujets. Voilà ce à quoi nous sommes prêts dans les quelques jours qui nous restent. Merci de votre attention.